a été comme content entre la chaque grande fanatique zombie compatriote nous et c'est avec même plaisir même que content même honneur et même disponibilité à 24 ou 24 nous entrer la chaque jour bon dieu m'était pour nous informer informé sur sa caisse passé dans pays d'haïti comme d'habitude avant tout on a dit un grand merci à toutes les amis et quel que soit dans pays ou à vivre là et quel que soit tout à côté ou disponible pour assister vidéo ça n'a pas encouragé faire faire un grand bagage pour nous abonnez avec le Canal ça. Nous presque arrivé 100 000 abonnés et nous comptons sur le support chaque monde. Qui a même que pour regarder vidéo ça Et si toutefois c'est pour la première fois, ou connecter sur le Canal ça Pas hésiter. Pesez le bouton S'abonner. Cliquez sur la petit cloche notification. Retirez-le sous personnalisé. Mettez-le sous tout. Et les consacre vous recevoir toutes les notifications. Quelle que soit l'heure nous poster une vidéo. Bonne nouvelle qu'elle nous porte pour vous, mesdames et messieurs, amis fanatiques, la vilakaïti.comio, citoyens, ça, nous pourrions inviter à garder, notre petit bout de reportage, ça, hein, et que la police, et bien, même, au partager sous page officielle, page Facebook, yo. Ah ben, citoyens, ça, qui lui-même porte, non, c'est Eloi, Goulter, qui, c'est un chien, selon ça, le fait qu'on est, ou bien, selon Jean, que lui présentait dans la rue, eh bien, la police qui est même arrivé, eh ben, mettait citoyen ça en bas code, qui fait tête être lui passer pour un chien, alors que la police arrêtait monsieur, il y quantité l'argent dans en bois de chien ça, comme américain, comme haïtien, eh ben, l'étape déclaré devant autorité de CPJO, et l'étape pas comme ça que nous peut l'inviter ou entendez. L'autre nouvelle qu'elle nous portait pour la, dans le dossier Joël Kaoli, qui se... Beau bon frère et dosé ni, mesdames et messieurs, et bien nouvelle la là. La. Yo jouen uh, juge qui lui même te fait libérer. Joel Kaolia, mesdames et messieurs, ta prend yon total environ 120 000 dollars US dollars vet en coup. Et donc, fais moi qui jouen trop la pli, mesdames et messieurs, et bien, et par la parler là. nous prenons inviter au gain plus détail avec uh, Esaïe César, Lou Kodesi qui yo même apporté avec tout dernier détail sous. Enquête, ça, que, commissaire gouvernement, porte-président Jacques Lafontaine, mandé avec ULCC, pour mener une enquête serrée, serrée, sous juge, ça, qui lui-même, eh ben, t'as fait quoi que, et commissaire Lafontaine, lui-même, pas certifié, eh ben, commissaire, a mené enquête, parle, tout sous juge, là, et le une pas fin bon monde, nous, allons va l'inviter au gain de coup de balle, t'as chanté dans na Palais national, c'était Borel, Kaïmakorel, hier là, eh ben, pour y'ver jeudi à la, bagaille ou pas douce, même, bataille a éclaté entre GPEP et G9, et s'entendait, y'a déjà, y'a 5 moun qui ont même tombé sous belet. 5 moun tombés sous belet, nous, bah, le font en de balle qui t'a pété, et qui te commenté e en bas vidéo, pour dire nous, qui côté, ou à suivre nous et tout, pour dire nous est-ce que, ou déjà, abonné avec canal ça, TV la Kaïmakorel. Bon, écoute tout le monde. Bon mercredi, n'a tourné pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous danser une vidéo et un film qui va C'est gros. Et puis tout le film n'a fait à gauche. Quoi qu'il faut danser un qui va se Victoire contre crimes, criminels, ça y a quand même. Yojo, on avance. Bon, et Jimmy, on est rentré avec l'information. On a commencé avec dossier sécurité pour le loi. Pour le jour qui est mardi, mardi 28 février 2023. en métropolitaine... Quant au présent, il y a une situation extrêmement difficile à côté, coup de balle, pas et Plusieurs mountain ta victime en bas et civil à mes non niveau et de masse, non ouais. C'est un complot qui a fait compter population haïtienne pour ne pas dire compte pays Tout de suite après, délégation écale comme ça, tu as fait et un pays. une façon et pour capable de discuter avec des dirigeant et pas pour ici, à la stabilité, en de pays, particulièrement, qui question sécurité du moment même et bandit, ça criminel, sans foi et ni loyaux, qui pas suspendent et mettent et la troubler après, et en métropolitaine et pourtant, pour assurer et mardi, non capable de dire pas département et la tribunité, puis particulièrement, et ville et ses marques et la zone, non capable capables de sur côté et bandit, à examen, pas suspendent, faire qu'on chanter. Non dans le moment et e il e y e yo, e e si la population qui lage, aux il à profiter la voix qui a profité pour lancer un cri d'alerte dans nos oreilles. Autorité et compétent, pour ne pas dire autorité et policier, y façon pour venir en force et mettre et bandit hors d'état de vie e parce que e si e si et qui paraît compliquée dans le niveau de la ville et de la ville. Oui, exactement. On a avancé, et faut pas. Bon et eh, Jimmy n'a pas possible avec uh, information yo n'a toujours été non et ça qui gène pour avec uh, dossier sécurité pendant nous coordination presse à uh, relation publique uh, police nationale uh, à travers section audiovisuelle, lit a uh, présenté N'a yon reportage sous et déclaration Saint-Eloi et Goutler, Saint-Eloi et Goutler, C'est qui si, c'est un individu qui fait tête qui passe et pour un chien, façon pour nous capable de servir antenne et puis bail et bandit. Information et jusqu'à ce que y'a arrivé et d'appel ciblé la police qui a procédé avec arrestation individuelle pendant le journée lundi 27 février 2023 La zone zone et parcours et commune fait et pendant ce temps la police a tout profité et pour présenter yon reportage à côté yot a posé sur la question et il a profité tout pour nous capable et signaler c'est pas seulement et mode opératoire ça et bandit au gars comme quoi utiliser yon sérigneux ou capable et siro de bot dans la rue en avril thème créole Là, ça nourrit les nous, nous connais Monsieur Sayo, et, et on, on le bon, et il y a travail de concert avec un machin Kavane Pappadak, la poula ainsi que uh, plusieurs e chauffeurs moto dans différentes stations dans le pays d'Haïti. Jeudi à la Nouvelle-Écosse et DCPJ pour nous dire la police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation et goutler qui a fait tête passer et pour chanter une façon pour les servir et bandits comme étant antenne. En tout cas, sous écran mesdames et messieurs, j'en ai là. Eh bien, ces citoyens, ça, il faut rester à star, sa carrière dans le gadil, là. Euh, ou ta dit son monde fou. Ou ta dit son monde fou, li fait li passé pour un chien. avait dit son monde et soulier ou même pour diable ou pas koné, et c'est peut-être ça nous toujours a dit jasoir Pepe Isien, ici d'en pile, les nous en bas puis pile. Parce que yo même yow en service, y a travail. Y a travail, ça veut dire que ou pour même pour diable ou pas koné, et bien justement. Garde qui son nek penser, il li fait li passer pour un chien pour capable faire kidnapping. Justement souhait qu'on a gardé là toute l'agence et bien justement c'est dans c'est dans que je En en pile évidemment et permettre que nous passions vidéo pour à l'instant même et bon côté de la police sincèrement faut nous féliciter ça et puis n'a a gardé il y a moins de 24 heures côté que nous tapons vidéo soit disant justement présumé bandit basque 400 ça nous qui t'as quand qu'un petit bébé haïti sous couvre au sous même ou naïf ou a dit tout innocent Lorsque la police a arrêté comme ça, il faut prendre pause que tout innocent. Eh bien, justement, c'est dans le même cadre, mesdames et messieurs. Changez-vous à garder là. Pour une fois, mon chan, fréquent comme ça, pour une fois, mon chan, et comme si, et arrogant comme ça, mesdames et messieurs. eh bien, permettre que nous passions à l'extérieur pour vous. Vous le de niveau arrogance, chan, et là, mesdames et messieurs, nous partons pour vous, à l'instant même. C'est la guise, Bittler et Gilbert. C'était bon, loi Gutler c'est nous qui ça, la police arrêtée à Yeledi le 27 février 2023. Cette <laughs> loi Guttler, je roule tout un bandit pour mettre antenne sur le monde l'objectif pour faire kidnapping. Comme tactique, cette loi utilisé, c'est fait être passé comme chien et nettoyer les souliers, installer l'emploi des zones et puis mettre antenne sous sur le monde qui besoin de kidnapper, fournir kidnapper kidnapper toute qualité information qui a fait réaliser kidnapping. Cette loi a une arrestation devant un hôtel dans Paco. Après quelques temps, la police a mis des contrôles sur lui. Bon, côté de avec les gars et puis deux deux chefs. deux deux Foslojo ta pra jeune sur Guitler 318 dollars américains avec 2000 gode. L'autre a posé question sous somme comme si là, il était comme ça. comme ça. Puis devant, il a l'autre version sur quantité l'argent côté il fait c'est grâce à que seul le fait à tête les, qui fait liguer toute l'agence. Ça, ça? fait m'acheter moi. Je à propre tête. Je fais seulement à à propre tête. Je Je propre tête. Je Je seulement Je pas Je ça Je Je Je Je Je ce n'est pas dans l'idée pour fournir information, mais c'est pour l'autre service. vous que vous vous que non. vous que vous mais c'est ça. voulez que je vous Vous que vous voulez Vous que vous voulez Vous a a? Non. Grand a aussi. Brun, nous grand Police as eu l'envoie de Non. chercher et puis mettre en tout les dvd qui impliqué dans le malonnet. Si tu qui eu l'envoie ce Est-ce que, est que vous avez mesdames et messieurs Est-ce que vous avez et puis, c'est ça, n'a La police, monsieur, toi, pas l'empile toi, pas l'ampile. Monsieur, ça n'a eu... N'après, vous comptez, nous, pas de place dans la prison. prison a place, mesdames, messieurs. Vous regardez, il si a un grand si à l'aise. Il y a à eh? l'aise. Et puis, là, il y a un pour plaisir, oui. c'est pour un plaisir. Et puis, je vais bon, juste faire un rappel pour nous, mesdames, messieurs, dans le 4... cadre bandit 400 Marozo, présumé bandit, que hein? la police était arrêtée. Juste hein? pour me faire un petit parallèle pour nous, vite, vite. Bref, nous comprenons ce que je dire. Nous avons permis tout le temps de nous c'est de crier, mais c'est dans le même cadre-là. Des fois, la police s'arrête comme ça, ou même pas de pas une série dans le sérieux Mais, c'est ça. Et voilà, Anderson, on nous a avancé et avec l'actualité, en fait, pas mesdames, c'est nous même capitaines de nous-là. Qui ça nous comprend Est-ce que si nous avons un verdict, si nous tapons un verdict, est-ce que Haïti justice, le commissaire du gouvernement, maître Jacques Lafontaine Demande à l'ULCC de diriger une enquête sur des soupçons de corruption contre Nader Désir, conseiller au CSPJ à quoi peut on Ça qui là, Isaïe? Eh bien, ça qui est là. Ça qui passer là. On est capable de dire elle bah, a gâté. elle <rire> bah, a gâté parce que juge, on nous dit au CSPJ. Mon qui t'a mené enquête sur monsieur juge, commissaire gouvernement, oui, oui. eh bien, ça a guiné. C'est que Jacques Lafontaine c'est un homme qui dit qu'il pas certifié. Il n'a pas certifié. Il Qui pas certifié. Il ben. qui, qui, qui qui n'a pas certifié. Alors, Jacques Lafontaine mm. comme fait intelligent, mm. qui se chef de poursuite pénal. qui ça le fait Il ne tient qu'à parler OK. Mm. Sur le même juge, ça yo qui n'a commission et commission technique de certification. Donc, qui s'est gagné le Les gens qui regarder il regarder. selon information que juge, grand juge dans le cours, dans correctionnel, qui t'a libéré, Joël Kaoli, le dossier s'est le Le ça pas, ta il y a un juge dans le système. Comme il y a un mal libéré. T'as mal libéré. Ok. Il y okay. a un bagage qui fait. Il y a un petit Ok. Il y a un affaire de 120 000 dollars à l'Ouest. Nous connaissons. Qui t'a bâillé. Ah oui, nous connaissons. 120 000 dollars. Ah, 120 000 dollars oh. fait. Que Joël Gaouli t'a bâillé. Oh. C'est ça, c'est ça. Avalido, c'est ça. Avalido, c'est ça. Mais là. C'est quoi de gars. Selon le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine, qui m'a demandé ISC. Le commissaire de gouvernement de Bambouez demande à l'ULCC de diligenter une enquête okay. sur des soupçons et c'est droit, commissaire gouvernement. tous Ouais. sur des soupçons mm -hmm. de corruption impliquant Nader Desir, okay, qui okay. Loukos, Désir qui n'est pas le désir Nader Désir Nader Désir. Conseiller du CSPJ, selon le CG, le commissaire du gouvernement, n'a des désirs. T'as recevoir 120 000 dollars américains. Uh -huh. N'a des -de oui. N'a des dé désirs. -de Comme le gouvernement dit ça. Comme le gouvernement qui dit ça. Ah, oui. Oh oh, ah bah là. Son gros responsabilité. Oui. Ah, j'ai t'as recevoir 120 000 dollars américains faits <rire> pour exercer. On a exercé, papa, ici. Uh -huh. Pour faire pression. Uh hum. Uh -huh. Pour jouer influence! Sous-juge correctionnel, il y a Jacques Jacques Mel, ok? Pour être capable de jouer une libération, M. Joël Kaoli. Que nous-mêmes nous, nous dénonçons là. Non, mais, mais pas oublier Joël Kaoli, c'est ici dans la prison. Non, prison, pour avoir fait bail. Oui. Et rien n'a pas été illégal. Pour que ça c'est sous juge correctionnel, Jacques Melon, la mettre C'est ici que Joël quoi, Caroli est dans prison. Non, c'était c'était Jacques Mel. Oui. C'était un Non, Non, non, il Jacques, Jacques Mel Il oui. uh -huh. pas venu là ici Non, il n'y a pas de Il va Il Jacques Mel. Oui. Joël Kaoli qui ta qui dans question détention illégale dans Oui, Non, c'est pas c'est. Des jeunes et sur la nous t'a questionné Non, tout le monde. Tout le monde. Non, en chambre, le balistrade. Quand des joue à la rapide, rapide. Mm. Eh bien, tu as semblé que tu es Eh bien, selon le commissaire gouvernement, qui est le eh, bagage toujours, uh -huh. monsieur n'a désir. Monsieur n'a pas désir. une entreprise fictive. désir. Une entreprise fictive. Une entreprise qui n'a pas existé. Uh -huh. N'a désir. N'a uh dépôt -huh. désir. Dénommé dépôt Store et idéal Multiservice. Dépostor et idéal multi multiservice. Multiservice Salvanaio. Et Eh bien, nous Multiservice. Tout, multi uh -huh. tout service. Mais non. <rire> Une entreprise fictive. Super tout service. Dénommé Check et Dépostor et idéal multiservice. OK. okay. copie du procès-verbal okay. de constat dressé par le juge de mm. paix Delma, Maître Jean Bédo Jean, Jean, bon. Jean Bello, Jean Bello nice. mm. Et puis, l'autre baguette encore, c'est que ça a reproché. Uh -huh. Et selon. Reproché qui est ça Trafic d'influence exercé sur le juge correctionnel pour obtenir la libération du sieur Joël Kaoli dans le cadre de ce dossier. Ça c'est. Le dit conseiller. Ça c'est Jacques Lafontaine qui a parlé là. Jacques Lafontaine qui a parlé. Okay. Le dit conseiller, on a reçu... Il m'a dit, conditionnel, bien entendu. Il m'a dit, pour ULCC, <cœur> <cœur> mm. on a reçu plus de 120 000 dollars US. Okay. Bon, et là, c'est information. Dès le départ, le côté a un problème dans le dossier. Okay. Format la, que la, libération, la, en fait. Dans le dossier joël là? Oui, oui. Okay. Libération sous okay. caution, jusqu'à date, à ma connaissance, pour qu'on ait ça dans la législation haïtienne. <gémet> oui, oui. Donc, il ouais. vient avec ça, il vient faire libération hein, même, sous caution. Okay. Okay. Tu parlais de combien de millions de goûts déjà eu Donc, il y a eu libéré. Monsieur, là, son lot d'étape. Un guide de ça là. Attaque, contre-attaque. Son lot d'étape. Un guide de ça Ok. Je dis à madame, monsieur, commissaire Jacques Lafontaine, parmi magistrats et commissaires, le certifiés, dit que, ok, ils sont non certifiés. Mm -hmm. Pour des raisons que nous connaissons que le dossier monsieur, soit pas ta clé pas ta clé Question éthique, question ceci, question cela. Corruption de la bataille. que le dossier ne soit pas clé. Maintenant, le commissaire Lafontan a battu Contre-attaque. Contre-attaque. Maintenant, la, la, la, la, la bataille. Un gros goût même. Un go, gros bataille, Un gros bataille, monsieur. Maintenant, en Allégonia, cette dénonciation-là, est-ce que le a sauvé quand même le commissaire Lafontan Jusque là... Nous ne pouvons pas dénoncer ce juge-là. Il faut aussi, mais il y a mais la corruption. Ce juge-là, ce juge-là est dans la commission, dans la CTCA. Il n'y a pas oublié, non? Il ah -huh. y a le message, il uh -huh. y a le porteur du message. Très bien, très bien. c'est c'est pas bon, oublié, il n'y a pas questionner Parce que sous le juge-là, sous base de notes que La Fontaine écrit le CTCA, ou qu'a fait même bagaille là pour Lafontaine par rapport à l'être mmh. révocation signée de ministre Berthaud Lorsé. C'est même bien. bagaille là. Bon paquet. Non mais, monsieur, Est-ce que, Est que ça. tu dans l'aide là, ou les acte de corruption. Un paquet de bagaille, c'est presque la même réalité. Oui. Donc, son on 6 capé dans neuf non, mais on s'est capé la même. Tout le que le commissaire Lafontaine a fait là, dénonciation, 120 000 l'eau là, libéré, car il dénoncé juge là allemand et puis andy andy elle se c'est assez de question mm. correct OK ouais les enquêteurs ils veulent je viens juste il jeune juge n'a des désirs c'est de et effectivement donc impliqué dans la question bagaille 120 120000 dollars et qu'il ouais. y, y a une entreprise fictive est-ce que ça ouais, est-ce ouais, ouais. est que ça douane la fontant non, non tout monde a vu comprendre le coup <coughs> que son affaire personnelle cap régler cap régler à tout tout le monde a compris laisse à tout c'est c'est pas mais en fait on va mettre la question c'est une situation difficile que lié jodi là okay. par rapport à décision CSPG okay. prend contre lui maintenant on est là pas attaquer CSP il est même son mais, bataille personnelle qui, qui justement a parlé c'est pas le travail commissaire gouvernement par rapport okay. à la réalité qui est là mais jusqu'à présent la faute au paquet de bail qui te ca fait oui pour légitimer tête lié jodi là jusqu'à date oui le cas de passeport, mon frère, situation qui est oui, là Si tu si si si dans la logique, ouais, ça, vous le mettez l'ordre. Vous de l'ordre. Mais il ça à cas de criminalité, Oh, criminalité, mon frère. Vous pas de Mais sensibilité. Mais, le pas le cap cap là. Si vraiment... Tout ça, la photo, ta écrit là. Tu as vrai. vrai mm -hmm. Tout bon, vrai. Mm -hmm. Oui. L'oukodesi. Pas uh -huh. bon, menti. Pas de monde qui a pris au sérieux. Bah, c'est -ce spécial. Eh, oui. oui. Ah. Ah, ah, oui, oui, oui. Ah, ou mais, mais, mais tous les choses ne sont pas les mêmes. Eh bien, ça me dit. Oui. Et oui. pas qu'à base. Non, oui, non, non, oui, non, non, non, non, non, tout ensemble. Oui, mais pas de va Tu as fait tout ensemble. Tu as le remettre en question. Décision, c'était ça. Oui. Ah, mais si ça fait moins de choses que. Qui ça, ça a apporté pour l'avant photo? on pas qu'il y Bon, bah, on va connaître. Combien de mm -hmm. juges en principe qui fait partie de, de CDCA Donc, il est composé également d'ensemble de des membres dans le CSPJ, également le mm -hmm. ministère de la Justice. C'est pas bah, seul le CSPJ. Donc, est-ce mélange... que vous parlez là d'une vingtaine de, de personnes Pas tout ça. Non, pas tout ça. Une dizaine, dizaine huitaine Dizaines, okay. huitaines. Okay. Parce que c'est quatre membres et, et ministère ah, de ah, la Justice. qui pas. est présenté ah, dans le dans. Est-ce que ça est est a pour ton pour lui mm -hmm. La potée, ça oh. qui me dit la potée pour okay. lui, et la potée pour la société à tout. Ok. Tout pointe à ce blocage, mais oui, le rêve. Non, rêve à ce pas de dépendre. Pourquoi pas? Parce pas le avocat n'a plus ça. Rêve pas dépendant dépendre de CSPJ. Non, non, non. Rêve à pas dépendant dépendre de CSPJ. Eh bien, vous avez tout paniqué ça. Hein Vous avez paniqué comme ça. Non, pas paniqué. C'est le gouvernement qui est bien, monsieur, là. Mais pour le CSPJ, c'est un cas... Régler, fini. Oui, Monsieur Mais Et monsieur, a une grande difficulté par rapport à ça qui passait Justement, dans le paquet, avant hier, il y a un peu de magistrat qui a refusé de siéger avec lui. C'est presque tout magistrat qui parlent le même comportement. Donc c'est le avec Non, c'est gouvernement seulement. Qui aime, monsieur. Bon, en tout cas, on dossier deux semaines, a à l'émission matin, débat. Il fait 30 minutes, on propose. L'emmenon, nous allons regarder donc dossier de cassation.